Alors il y a deux choses, je pense, que j'ai apprises et que je n'aurais pas apprises dans un cursus traditionnel. D'une part, il y a le fait d'aller chercher les informations soi-même. Donc par exemple, en biologie, on lit le chapitre à l'avance. En, en plus, pendant la séance de débat en cours, euh, il y a des gens qui vont sur Internet chercher des réponses à des questions parce qu'on n'a pas forcément la réponse. Et enfin, pendant des projets, on doit aller chercher des informations pour, euh, pour construire notre rendus. Euh, rendu donc je me suis retrouvé maintenant, en fin de deuxième année, quand il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais chercher sur Internet un moyen de l'apprendre, sans passer par un professeur. Et la deuxième chose, c'est le fait de critiquer cette information. Donc on, évidemment, on a nos séances de débats qui font qu'on réfléchit ensemble, et donc ça, déjà, ça donne un bon regard critique. Et on fait également beaucoup d'analyses d'articles scientifiques, où on nous demande notamment, est-ce que vous avez été convaincu, Pourquoi Il y a aussi une fois où on a étudié un article qui était euh, complètement faux, et on a essayé de comprendre pourquoi et comment le prouver. Une des compétences que je pense avoir apprises dans cette euh, licence euh, par rapport à une formation plus classique, c'est vraiment la, la notion d'autonomie. Ça m'était arrivé une fois d'arriver euh, à un cours sans avoir travaillé, en fait j'avais pas eu le temps. Et, euh, et donc pendant ce cours, en fait je m'étais senti totalement euh, en retard par rapport aux autres. Et euh, ça m'avait euh, en fait, poussé au cours d'après à vraiment plus travailler. Donc euh, c'est vraiment challenging à ce niveau-là, je pense. C'est motivant. Lors des séances de TD, par exemple, on a beaucoup de, de travaux euh, manuels ou par le jeu, en apprenant, en faisant. Euh, on conceptualise beaucoup de choses, et euh, ça nous permet d'appréhender les choses en fait, plus qu'uniquement, euh, théoriquement ou en discussion. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est l'augmentation de la charge de travail. Donc, je considère que je ne travaillais pas énormément au lycée, donc peut-être que ça a augmenté l'écart entre les deux charges de travail. Mais il y a vraiment le, le fait de devoir lire les chapitres à l'avance, et les lire bien, ça augmente énormément le, le temps passé à le faire. Donc particulièrement, moi en biologie, je prenais le temps de lire les chapitres, de prendre des notes sur les chapitres et de répondre à toutes les questions qu'il y avait, et ça, ça rendait les, le travail plus long. Mais j'ai trouvé que juste avant les examens, ça raccourcissait le, ce que j'avais à faire à ce moment-là, alors qu'il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup travaillé au cours du semestre et qui devaient vraiment réviser très longtemps. Dans mon cursus, on a plusieurs professeurs qui pratiquent cette pédagogie inversée, euh, mais chacun le fait à sa façon en fait. On a certains professeurs qui vont euh, être vraiment en retrait sur le, sur, euh, le cours et d'autres qui vont euh, être peut-être plus professeurs, peut-être plus classiques, mais qui vont quand même euh, utiliser le jeu, qui vont peut-être euh, aussi nous, nous permettre de réfléchir par nous-mêmes et sans nous donner la réponse forcément euh, tout de suite. Donc, non, je pense qu'il y a. Enfin, en tout cas, nous, on a une diversité euh, de façons de faire. Chaque professeur. Euh enseignent de manière différente, donc il y a des professeurs en classe inversée qui vont faire faire plus des choses manuelles, d'autres plus des débats, mais je pense que c'est bien parce que ça permet à chaque étudiant de trouver le, la manière d'apprendre qui lui convient, Et donc même s'il n'est pas satisfait par toutes, normalement il devrait en trouver au moins une qui lui convient bien.